Je priais là, c'est là que je priais toutes les nuits. Et je les pensais, je les voyais, les choses, les cauchemars, des fois quand je, je n'arrivais pas à dormir parce que je ne pouvais pas allumer la lumière, je n'étais pas seul. Mm -hmm. Je les voyais, les choses, je, et les douleurs, les souffrances que j'ai vécues en cours de route, aussi dans, dans le pays, la situation dans le pays aussi. Je sortais et là, je le laissais assis là. Comme ça. Mmh. Je le faisais comme ça. Et ici, tu arrivais à en parler Quelqu'un, t'avais des amis Non. Les gens qui étaient là n'avaient pas le temps d'écouter de, de, cela. Il y avait. Tout le monde avait des problèmes. Ça dépendait des différents problèmes. Mais chacun était inquiet. Chacun avait un problème qu'il qui voulait lui-même traiter et il n'avait pas le temps d'écouter les autres. J'ai pas eu de personnes qui m'ont écouté là, ce qui fait que ça a été tellement très très dur. Euh, là, un jour, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. La clinique qui se trouve dans le centre là. J'étais là, on m'a dit d'aller aller à l'hôpital. Mmh. C'est là que j'ai commencé à poser des questions, à leur dire que je ne dors pas. Euh, Les je, la nuit je revois des, des choses que j'ai vécues. Et des fois même je me dis pourquoi je suis en vie. Ça arrivait des fois quand je suis en vie. Pourquoi ne pas dormir pour ne pas se réveiller Parce que des fois, si j'arrivais à dormir... Quand je me réveille, je regrette pourquoi je, suis, je me suis réveillé. Parce que les idées qui me font souffrir, revenaient. Je me suis dit... Des fois, je, je préférais seulement être... Dans le sommeil, ne pas se réveiller. C'est en ce moment que je suis tranquille. Dès que je me réveille, ça revient. Et donc, jusqu'à ce que j'étais été transféré... Au niveau de Aubervilliers, j'ai commencé à parler avec euh, euh, la responsable, c'est la, la dame qui s'occupe de, de nous là-bas. Elle dit la conseiller. Elle m'a proposé d'aller voir un psychologue. C'est dans ce cas-là que je suis allé. Et c'est dès lors que là, que ça commence à aller petit à petit jusqu'à ce que j'ai retrouvé mm -hmm. cet équilibre, cette confiance, confiance que j'ai. Aujourd'hui, et pouvoir parler devant un monsieur à l'époque, c'était pas aussi facile que ça. C'était aussi très difficile. dans le sommeil. Ça. Aussi très difficile. Alors Ibrahim, il nous parle d'un problème de santé que, dont on commence à parler de plus en plus pour les, les migrants, c'est la question de la santé mentale. Euh, on sait, on sait bien. Alors en, en France, en plus, on a un système de santé, de, de, de, de, un système de santé qui, est, dont on sait qu'il est sous-dimensionné par rapport aux questions de santé mentale, euh, voilà, c'est très connu, indépendamment de la question de l'immigration. Mais, mais du coup, euh, toutes les associations disent et que euh, la, les problèmes de santé mentale et les problèmes de, de, de détresse psychique sont on est complètement sous dimensionné pour les prendre en compte chez les, chez les immigrés. Et, euh, et, et c'est vraiment un problème euh, généralisé qui, qui s'explique très bien. C'est-à-dire que euh, les personnes qui sont parties de leur pays sont souvent parties parce qu'elles fuyaient des choses dans leur pays. Euh, donc il s'est passé des choses au pays. Il s'est passé des choses sur le, sur le parcours migratoire, surtout si, si ce sont des gens qui sont venus par la route, comme ils disent, c'est-à-dire par... Euh, euh, le Maroc, la Libye, euh, voilà, des, des endroits où on sait qu'ils euh, ont subi des violences, ils ont vu des violences terribles. Donc, euh, les, les, les personnes qui arrivent en France après ça ont toutes les bonnes raisons de ne pas aller bien, de ne pas bien dormir, et pourtant elles ont beaucoup d'autres impératifs, il faut qu'elles trouvent comment se loger, comment se nourrir, donc elles ne s'occupent pas tellement de leur santé mentale. Mais, euh, mais ben voilà, ça, ça rejaillit la nuit, du coup on, a beaucoup de, on, on, on mesure hein, dans les enquêtes beaucoup de problèmes de sommeil, des problèmes euh, somatiques aussi, des maux de dos, des maux de ventre, qui, qui sont souvent une façon d'exprimer que ça ne va pas bien. Et, euh, voilà, et, et face à ça, pour l'instant, on est très démunis sur, sur les types de soins à apporter. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce, dans ce propos, c'est de voir comment Ibrahim, euh, qui arrive dans un pays où il n'a pas de ressources, il n'a pas de repères sociaux, culturels, économiques, euh, il arrive à mobiliser dans son environnement des ressources qui vont l'aider à sortir en fait, de l'impasse dans laquelle il se retrouve. Et il le dit très bien, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un cadre à qui parler, il n'avait pas les personnes à qui parler autour de lui, mais il a su sortir en fait, de cet environnement-là pour se retrouver une ressource. Et nous, dans nos travaux, on parle d'un processus d'empowerment dans lequel euh, l'individu va euh, sortir, en fait, euh, mobiliser ses propres capacités ce, pour atteindre les, les ressources qui sont nécessaires à la maîtrise de sa propre vie. Et, et là, Ibrahim, sachant que sa santé mentale, euh, était atteinte il a euh, fait la démarche lui-même de, de trouver les personnes qu'il faut et de, de, de, de lui permettre d'atteindre ça. Mais la deuxième chose également que ça montre, c'est aussi la nécessité de pouvoir euh, créer les conditions pour que euh, Ibrahim puisse atteindre cet objectif-là. Parce que s'il n'avait pas rencontré la dame qui l'aide, si elle ne l'avait pas orienté, donc c'est un processus dans lequel l'individu, il y met du sien, mais il faudrait que la société qui l'accueille, elle également contribue à cela. Donc c'est un travail à double sens. Et Ibrahim montre très bien que c'est possible et il faut euh, tendre vers cela de sorte à ce que tous les migrants qu'on voit aujourd'hui, qui déclarent de plus en plus dans nos travaux euh, souffrir d'insomnie de, de, ou de dépression, qu'ils puissent également faire cette jonction-là pour aller mieux.